Yo les amours, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous pouvez bien le voir avec Sio, hein. Salut. Euh, Détruis-moi ça parce que, bon que bon ici, bon et là c'est mon bateau. Ici c'est mon bateau. Bah attends, je le détruis. Bah, tu dois... Au pire, je bouge. Je m'y connais plus Laisse-moi, Viens <rire> mais. Va bon, pas euh, co... Voilà mon bateau. Je dis... Va pas, va pas à côté de moi, va pas ah. à côté de moi. Bah ça sera rien d'acquis. Ça sert à rien d'aquer. C'est un jeu calme et tout. Ah, ça sert comment Ouais, c'est un jeu avec... Quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, quick, okay. quick, quick, mais quick, mais détruis moi mais c'est pas moi là, il est pas, mais j'ai des bugs, ma chaise elle va comme ça, des fois j'ai des bugs, t'inquiète pas. Voilà. moi j'ai terminé à présent mon bateau, il est très stylé, très petit. Comment on gagne Parce des lingots J'arrive, je vais des... En résistant à monter les niveaux. Je t'ai lancé, Alessio. Je suis là. Je t'ai lancé. Ça, j'ai vu. Mais quoi Je suis mort. J'ai vu. C'est normal, il faut pas te sortir de ton bateau. Je suis mort. Mais ouais, mais... Mais en vrai, tu mon... vois, t'as plus... Mon à bateau... À pour... Attends, mais mon bateau, en fait, il s'est retourné. toi, Hein Ton bateau, il s'est retourné. <rire> Il pleut, oh non, il peu. pleut, bergère. Je surviens. Il pleut, il pleut, bergère. Attends-moi, attends-moi. Il pleut. Il m'a triste, n'est-ce pas? Oui ça je connais en fait ce jeu mais j'ai jamais joué Furious, j'avais vu sa vidéo. Ouais d'ailleurs il qu'une fois Quoi de bug? Un gros bug va vous faire péter y plus d'argent, plus de gold. C'est la patate, En fait on, fait, on fait quoi avec tout ça? On fait quoi avec des lingots? Tu achètes des coffres et tu construis le plus gros bâton, vrai, Comme le Titanic, tu te construis. Attends mais il y en a qui y en a qui ont, a qui ont ah créé le Titanic, pas, mais, le Titanic mais ouais mais le Titanic il est trop il est trop petit là <rire> Non mais Nunuche, comment veux-tu jouer <rire> Moi je suis en train de me Non, tes cheveux ouais. ils sont partis. Il ont en fait au revoir. Il pleut. Et euh, je suis mort, hein. Bah tes cheveux en gros ils sont ils sont morts. <rire> ouais. J'ai passé un petit train. Je vais mourir comme un débile. Ouais bah vas-y meurs meurs meurs. C'est c'est ce que tous les abonnés veulent. <rire> Les abonnés, je peut-être que je ne meurs pas. Ouh. Ah ben bah ouais, mais ce bateau, ouais. vas-y, il est cheaté. Non, c'est parce que c'est des blocs solides. Oh Oh! Oh! Quoi Oh je suis en train de me démolir J'ai plus de bras Ah Bah pied Tant mieux Je hâte le jeu Pourquoi J'avais j'avais perdu mes jambes, mes pieds, mes jambes. Non mais ça c'est Mais j'avais perdu tout mon corps après. C'est pas. pas c'est pas du hack hein Tu vas faire mon Mon bug C'est magnifique, je suis mort <rire> Ouais Le gars est mort Le mort, Tadelle C'est mon bug 24 Tu prends... Ça va, hein Moi, j'attends pour les gros coffres. Tu vois, pour le coffre mauve, la 350, c'est pas quoi. Là. Attends, comment tu avais fait ton bateau, déjà, pour qu'il aille permis. Pour qu'il euh, qu meure pas là. Attends, la je vais te faire. un bug. Tu vas voir le bug. Je vais aller à une de ces vitesses, mais tu viens pas. On, on fait, fait le mais on fait Mais on se fait le bateau à nous deux. Le bateau, il est pour nous deux, ok on le Mais le ça sert à quoi ça Mais. Mais retire. Mais retire. S'il te plaît. Mais c'est rien de la déco. donc gagne Voilà. C'est quoi ce mini-pi On lance Voilà. Et maintenant. Ouais, lance le bateau. Attends, attends. Faut qu'on fait un plus gros bateau là. Mais non. ta ta ta ta ta t'as vu On s'en va oh, Allez papa Allez papa Paraparaparapara Yeah Jean Bernard le Jean Bernard Oui bon. Le programme il faut qu'il se rendort en fait Hop adieu <sluit> C'est si tu as que le jeu Je ou te pas. Un petit non, par contre, tu lances pas le bateau. Je te mets un, petit un petit quoi bon, hein. Ici, c'est mon bateau, ok Mais on gagne du taf avec ça ou ça se passe comment Merde oh, oh Mais purée! Wouhou! Tu meurs, hein. Mais non, mais t'es sérieux, mec! avance en avant son bateau, c'est trop bien. Là, tu vas voir le but que je vais faire. Par okay. contre, tu, par contre, personne lance le bateau parce que t'as vu ce que. C'est quoi ton truc là Comment comment tu fais pour en avoir 2 euh, millions Mais parce que je fais euh, des challenges. Prêt. terre lance mon bateau. Attends. Oh. Attends. je coupe mon micro. Attends. Je compte, je coupe mon micro juste pour deux minutes Attends. Oh yeah. Quoi euh, voilà attends, euh... je coupe mon micro okay, je, vais, je vais on va aller dans ma voiture attends je coupe mon micro juste pour deux secondes mort. Ouh. Ok. Alors, ne lance pas le bateau. Hein. Ouais, t'inquiète pas. Bah viens, on fait le bateau à deux en fait. Pour nous deux, on fait une pl on fait une place chacun. Attends, attends, lance pas le bateau. je te on met, plus, chaise, oui. on met ça en plus ou pas On met ça en plus ou pas Non, on n'a pas besoin. Ça, ça c'est Magnifique. Là, go la chaise. Et Partez. go. Yeah. Go Mais on va hyper vite. Mais on va hyper vite. Bah oui. <rire> Le ouais, truc, mais... c'est que c'est trop bien parce que j'ai acheté ça avec du max. Comment t'as eu tout ça oui. Non mais comment on a avec plus de. Ob... Ma... Non plus de plus d'objets là. Comment tu ouais. les as Mais il faut, faut acheter des coffres tiens Avec tes gold Un... <rire> Oh mais attends Mon coffre que j'avais posé tout à l'heure <rire> sur ton bateau Attends mon coffre que j'avais posé sur ton bateau, c'est et eh bah ben, ça servait à quoi le coffre Il sert à rien ben. <rire> Bah alors comment on fait... Bah, on clique sur haut pour acheter des trucs, des choses. Mais d'abord, il faut d'abord qu'on termine la porte. Fiche. Hein. fait n'importe quoi avec les rouges. Mais, pas, tu, dur, je mais sais. tu meurs. Mais euh, ton bateau il se casse même pas. T'as trop de bol. Ah là, là il se casse, il se casse. Attention. Mais fais pas n'importe quoi. Je veux pas mourir moi. <rire> Mais arrête d'essayer de... Arrête d'essayer de mourir. Tu meurs, c'est bien fait pour toi. Je euh... <rire> suis mort. où il est tu es dans le menu non j'ai là le menu je... et là, un coffre ordinaire coffre épique légendaire et le légendaire 405 moi j'achète l'épique 15 euh, blocs wesh oui, 1 bloc oh là là j'ai des blocs de fer j'ai des blocs neuf blocs comme ça neuf blocs trois blocs trois trônes j'ai trois trônes non j'ai eu un drapeau. J'ai eu un canon. J'ai eu, je sais pas quoi en bref. Euh, bah, moi j'ai une piscine. J'ai eu une piscine, une sorte de piscine. C'est euh... pas une piscine. T'as vraiment une piscine Non, je déconne. C'est juste ça en fait. Ça, ça a l'air d'une piscine. Okay. C'est quoi, quoi en fait ça Mais j'ai trop de choses Pourquoi Moi bah j'ai plein de choses. Magnifique, maintenant j'ai plus rien à acheter. Hop Un construit. T'as acheté quoi comme, comme coffre J'ai acheté là, le viens, rare. J'ai acheté le rare, moi. Le, il faut construire le plus beau bateau au monde. Ok, okay bah, viens, viens construire le, sur le mien, là. Construis sur le mien. Et go! Construis sur mon bateau à moi. Ah. Détruis tout ça. Ah, non, je ah, ton truc, euh... Oh, je voulais faire sur le mien. Hop là. Ouais, Allez, termine le tien. C'est quoi, ce truc Bah, c'est un, bah, un truc, en fait. Oh ouais, il a des Euh, ça sert à quoi, ça <rire> Ça sert à quoi, ça <rire> Oh, non. Tu m'entends, toi. Je sais pas, en fait. Je parle. C'est pour péter les bateaux, vas-y, c'est trop bien. Hein. J'en mets un, j'en mets un. Obligatoirement, j'en mets un. J'en mets un, j'en mets un. un. C'est trop bien. C'est quoi ce bateau malade? Quoi? <rire> Et alors, alors Allo Oui, allo Là. Oui, c'est ah, magnifique. Attends. attends, mais ça, ça fait vraiment un siège, quoi. 1, 2, 3, on lance On lance ou pas Ouais. Attends, attends, j'ai pas encore fini, en fait. Ouais. Toi, t'as un dac. Oui, que... dedans, si tu l'entends. Ta soeur, elle fait que ça elle Fait une danse si tu m'entends pas C'est magnifique. Ouais. Moi, je construis. <rire> euh. Au okay, calme. Allez, je lance le bateau. Hop, un, deux, trois. Mmh. Toi, t'as mmh. un plumé ou... mmh. Mmh, mmh, mmh. largué la bombe, c'est marqué pour moi. Oh. J'étais sérieusement oh. tué. Ouais. Mais non. Ah, mon bateau il a même pas coulé. Mais c'est magique! Ouais! Ouais! Mon il n'a pas coulé! Oh mon bateau il a pas coulé! Je m'appelle Cashouille. Tu sais quoi, j'ai une tortue d'eau? On s'en fout! Dans la poubelle! Eh les abonnés qui s'en foutent! <rire> ils Mais qui leur même, s'ils s'en foutent, ils ne qu'à pas s'abonner à toi. Si on parle de tortue, les abonnés, on parle de tortue parce que ma tortue, elle c'est une mère d'amour. C'est mon bébé. Mais c'est quoi ton bouton, là Qu'est-ce me qu faut Mais c'est quoi ton bouton, qu qu quoi ton bouton Je ne pas voir. Il laisse-moi à... rentrer. Il sert à ça. quand je lance, je vais voir ça va faire quoi. J'ai avec toi. Okay. Attends, attends, attends, je suis pas encore prêt. Comment t'as fait, fait pour voler dans. Comment t'as fait pour voler Mais, mais c'est le bouton. Mais c'est le bouton T'es un hacker, t'es un hacker. T'es un hacker. Ah, <rire> le gars il dit je un hacker frère, même pas. Le gars, lui, il va hyper doucement. Moi, hyper vite en vrai. Ça <rire> Mais t'es un hacker. <rire> Pauvre hacker. Hé, hey, docteur Eggman, comment t'as eu le bouton, toi Après, en achetant. C'est tout. Au revoir. Wuu! <laughs> <laughs> <laughs>